Alors on reste sur notre question d'internaute Dioclétien qui euh, bah, prolonge cette question émergente en allant jusqu'en Asie, hors Chine. Est-ce que c'est le moment de revenir en Asie, hors Chine Demande Dioclétien. Alors écoutez, le Japon, euh, clairement, euh, je suis très sceptique sur l'évolution de la situation de l'économie japonaise. Là, on a du mal à comprendre, ça oui. ne redémarre pas. Et, euh, et donc cette politique de quantitative easing a l'air de ne pas fonctionner comme elles l'espérait. Les flèches. Voilà. Les, oui, les flèches, pour l'instant, visiblement la flèche réforme mm -hmm. n'a pas suffisamment délivré. Euh, sur le reste de l'Asie, c'est clair que dans le cadre du ralentissement, dans un environnement de fort ralentissement de l'industrie euh, en Chine, l'ensemble de l'Asie est pénalisé et on voit d'ailleurs les chiffres du commerce international en chute libre. Donc euh, je crains que malheureusement les émergents aient une période en Asie, une période un peu difficile sur euh, les émergents asiatiques vous, vous couvrez ça dans l'aide de déplacement vous allez jusque là ou est-ce que c'est plus en euh, français en fait, on, français on, en fait on, on, on passe par des fonds on n'a mmh. pas la prétention d'avoir une expertise mmh. euh, sur tout en revanche sur les pays émergents euh, les pays d'Asie euh, euh, ne sont pas producteurs de matières premières, euh, donc ils sont peut-être moins touchés, et euh, il faudra suivre, parce qu'on aura peut-être des, euh, des bonnes surprises, des rebonds, notamment dans le secteur des services, c'est vrai que les, le, le secteur industriel est, est très touché, mais on, on, on aura euh, peut-être des bonnes surprises, donc euh, euh, on va regarder euh, euh, des fonds qui seront capables de, de, de, de tirer parti de, ouais. finalement de, de, de la d'une situation asiatique qui, pour l'instant, n'est pas très brillante, mais qui est beaucoup moins dramatique, en tout cas, que les producteurs de matières premières.